Hello les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui nous fait passer à l'action et ce qui nous permet d'obtenir des résultats. On a en ordonnée ici les actions. Donc, comprenez bien que plus on mène d'actions, plus on obtient des résultats ou quand on ne mène pas d'actions, il bah, n'y a pas de résultats. Si je ne fais euh, pas de sport, je ne vais pas me muscler. Si je ne contacte pas les prospects, je ne peux pas obtenir des clients. <rire> ici, c'est le niveau de plaisir. Et donc, pour vous donner un exemple, si je mets jouer à la PlayStation pour ma part, bah ça me procure beaucoup de plaisir. Et du coup, je passe à l'action. Donc, il y, a, il y a souvent une corrélation entre plus le plaisir augmente et plus je passe à l'action. C'est vraiment aussi simple que ça. Sauf que dans votre business, est-ce que vous pouvez faire que ce qui vous plaît, qui vous procure du plaisir? Par exemple, je travaillais avec des clients et je leur disais, ben, il faut contacter des prospects. Contacter des prospects, c'est l'un des meilleurs exemples pour illustrer mes propos. Contacter des prospects, ça me procure pas de plaisir. Donc, n'ai pas envie d'agir. J'ai pas envie de contacter des gens inconnus. J'ai pas envie de déranger des gens. Et du coup, je suis là, mais ça c'est parce que je pense au plaisir de contacter le prospect et du coup, je n'ai pas de plaisir, mais j'oublie, j'oublie le plaisir que ça procurerait potentiellement si ça me permettait d'obtenir des clients qui me paieront, avec qui je pourrais travailler et à qui, avec qui je pourrais, les, euh, et que je pourrais aider à atteindre leurs rêves et transformer leur vie et aussi d'être complimenté pour le travail que je fais et ça me nourrirait de contribuer à leur réussite et du coup, oui, prospecter, paix comme prospecter ça me procure peu de plaisir, du coup j'agis peu mais en réalité, ce qu'on ne voit pas C'est le plaisir potentiel qu'on pourrait obtenir en réalité avec ce niveau d'action. Parce que quand je sais que si je contacte 100 personnes, il y en a 10 qui me répondent et qui vont faire un appel avec moi et qui après, euh, je vais peut-être convertir en client. Waouh Mais comme c'est un plaisir hypothétique, c'est pour ça que je le mets en pointillé, ben on ne le considère pas en fait. Et du coup, comme on ne le considère pas, en fait, on n'agit pas. Parce que si on arrivait à considérer ça, eh ben, du coup, notre niveau d'action il serait beaucoup plus élevé. en fait. Et le jour où notre niveau d'action est élevé, eh ben, non seulement on va avoir ce résultat-là, mais en fait, on va avoir encore plus de résultats puisque si ce niveau d'action nous amène, nous amène ce niveau de plaisir, ce niveau d'action, en fait nous amène à un plaisir supérieur à la PS4. Et voilà l'histoire de comment <rire> j'ai développé mon business en 2020. Vraiment, c'est presque aussi simple que ça. Donc, pour reprendre, notre cerveau, il est fait de sorte que quand je joue à la PlayStation, j'obtiens du plaisir et du coup, je vais jouer beaucoup, beaucoup d'actions. Et je suis prêt à... À allumer la console, à allumer le truc. Du coup, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à payer. Je suis prêt à aller chercher la console. Je suis prêt à acheter le nouveau jeu. À le commander en précommande. Je suis prêt à agir pour ce niveau de plaisir. Quand on prospecte, il y a peu de plaisir parce qu'en fait, il y a même un déplaisir, je sais pas si ça se dit, parce que en fait, euh, je, vais, je sens que je dérange les gens. Du coup, j'agis peu. Mais en fait, quand on se rend compte que oui, je dérange peut-être trois personnes, mais potentiellement, il y a une personne à qui je vais vraiment changer sa vie, et ben, waouh, le niveau de plaisir, il est énorme. Et du coup, ça me donne envie de plus agir. Et plus agir m'amène à plus de résultats. Et du coup, ça là, ça va, nous, ça va se transformer en fait. Et ça va devenir une réalité. Et les coachs qui réussissent, ils voient ce trait orange. Et quand ils voient ce trait orange, eh ben, ils obtiennent des résultats bien plus élevés. Voilà, j'espère que ça vous aide. Et euh, bah, si vous voulez passer à l'action, tout ça c'est bien beau, c'est facile. Est-ce que vous allez vraiment passer à l'action En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main pour passer à l'action, nous on peut non seulement vous offrir un petit coup de main, mais on peut vous aider pendant quatre mois à travers notre programme Mission Passion à mettre les choses en place à créer ce premier niveau de plaisir, à vous faire sortir de votre zone de confort et ce que ce soit agréable. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Vous allez être redirigé vers une page où vous allez pouvoir voir en quoi consiste Mission Passion et vous inscrire pour un appel en 1 à 1 avec moi. Et on verra ensemble si Mission Passion, c'est fait pour vous. Et si c'est le cas, on fera une deuxième session pour approfondir et pour voir si vous vraiment vous voulez nous rejoindre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao